Les pattes sur le pont. Les amis, nous avons des missions de sauvetage qui nous attendent. Activons l'ordinateur de mission. Les chiots, nous avons une nouvelle mission. Sauve Monsieur Porter et Alex. Pas de patrouille, rassemblement Oh non Monsieur Porter vient juste d'appeler de la montagne de Jake Il faisait une randonnée avec Alex mais ils ont été séparés par une avalanche Everest a une clé pour toutes les portes de la montagne de Jake Mais elle doit descendre la montagne en snowboard pour déverrouiller la porte pour Chase Chase peut utiliser son super flair pour flairer Monsieur Porter et Alex Haut oh dans les airs, Stella gardera un œil sur la situation Ensuite... Everest peut utiliser son chasse-neige pour secourir Monsieur Porter et Alex Ok, pas de patrouille Allons à la montagne de Jake et secourons Monsieur Porter et Alex trouver Monsieur Porter et Alex D'abord, aide Everest à descendre la montagne en snowboard Il y a une empreinte de pâte dorée pas très loin Tu as trouvé une empreinte de pâte dorée Ramasse toutes les empreintes de pâte dorées que tu peux trouver Tu as obtenu les friandises pour chiot. C'est trop loin pour sauter Everest peut utiliser son grappin pour traverser Aide Everest à lancer son grappin en appuyant sur X Bravo Tu as aidé Everest à utiliser son grappin Continue d'avancer pour atteindre le chasse-neige d'Everest. Tu vois le panneau Cela ressemble à un passage pour snowboard Everest est une experte en snowboard Utilise le snowboard d'Everest maintenant en appuyant sur B Très bien, nous y sommes Maintenant, aidons Everest à descendre la montagne en snowboard Appuie sur A pour aider Everest à sauter Trouve toutes les friandises pour chiot que tu peux Je détecte une empreinte de pâte dorée quelque part ici Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée Essaie de voir si tu peux toutes les trouver. Continue de ramasser les friandises pour chiot quand tu les trouves. Cela semble être trop loin pour qu'Everest saute. Nous avons besoin que Stella nous donne un coup de patte. Quelle capacité de chiot devrais-tu utiliser Très bien Maintenant, nous pouvons continuer Il y a une empreinte de pâte dorée pas très loin Monsieur Porter et Alex ont besoin de notre aide. D'abord, aide Everest à descendre la montagne en snowboard pour déverrouiller la porte. Une empreinte de pâte dorée. Tu as réussi Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que tu peux trouver. Pour tirer la corde vers la gauche... Déplace le joystick gauche. Dépêche-toi Tu dois passer le passage avant qu'il ne se referme. Bravo Nous y sommes presque Ramasse toutes les prix friandises pour chiot en une mission pour gagner une friandise pour chiot spéciale en guise de récompense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 Et ramasse toutes les friandises pour chiot que tu peux Très bien Everest a déverrouillé la porte menant au chemin de randonnée Maintenant, c'est au tour de Chase d'utiliser son super flair Pour trouver Monsieur Porter et Alex Chase Continuons d'avancer Choisis une capacité de chiot que tu devrais utiliser おやすみなさい。 Ramasse toutes les friandises pour chiot que tu trouves pour gagner des friandises pour chiot en guise de récompense lorsque tu reviens à la tour de contrôle. Choisis la capacité de chiot qui t'aidera à avancer. Très bien, nous y sommes Souviens-toi tu peux appuyer sur A pour aider Chase à suivre la piste afin d'atteindre la sortie du labyrinthe. Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté. Tu as trouvé une empreinte de pâte dorée. Essaie de voir si tu peux toutes les trouver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 Continue de ramasser les friandises pour chiot Ed Jade. bravo Nous y sommes presque Choisis quelle capacité de chiot utiliser. Très bien. Maintenant, nous pourrons continuer. ramasse toutes les friandises pour chiot que tu trouves pour gagner. Il y a une empreinte de pâte dorée pas très loin. Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée. de chiot devrais-tu utiliser C'est incroyable Tu as réussi Trouve toutes les friandises pour chiot que tu peux Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. Parfait Hourra Tu as ramassé toutes les friandises pour chiot Voilà Monsieur Porter et Alex Maintenant, nous avons besoin qu'Everest utilise son chasse-neige pour dégager la neige. Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. Bravo Tu as aidé Everest à dégager la neige et sauver Monsieur Porter et Alex Ils sont si heureux d'être à nouveau ensemble Pour avoir ramassé autant de friandises pour chiot, tu as gagné une friandise pour chiot en platine Tu as obtenu toutes les empreintes de pâtes dorées Tu as déverrouillé une image Tu peux encore voir les images en sélectionnant...